Bonjour à toi cher spectateur. Belle de Mamoru Osoda, clairement c'était l'un des gros films attendus de l'année 2021. Et c'est un film qui sur le papier se posait comme un long métrage très ambitieux de la part du cinéaste japonais. Clairement le film avait envie à la fois d'être une relecture du célèbre conte La Belle et la Bête, mais surtout au-delà de ça... Ça avait l'air d'être un film qui se voulait porteur d'un message très fort autour à la fois des réseaux sociaux, mais surtout de à quel point les jeunes ont besoin d'assumer une certaine partie de leur personnalité. Un choix thématique qui est très cher donc aux réalisateurs japonais, et qui au travers de cette histoire pouvait avoir une portée réellement intéressante, au-delà du fait que les premières images donnaient l'impression que le film allait être visuellement époustouflant. Le résumé pour faire simple, peu de temps dans le futur, une application, You, a révolutionné les réseaux sociaux en permettant à tout le monde de trouver une nouvelle vie sur internet. Dans ce contexte, la jeune Suzu, qui n'arrive pas à se reconstruire une nouvelle vie depuis la mort de sa mère, va y trouver une forme de rédemption en devenant belle. Le film arrive à faire bien plus que tenir simplement ses promesses. J'ai été époustouflé devant la maîtrise avec laquelle Mamoru Osoda a su s'emparer cette histoire, mais bien au-delà de ça totalement se l'approprier. Cette histoire, on la connaît tous, on la connaît par cœur. L'histoire d'une jeune femme qui va faire la rencontre d'une bête, qui va au début être terrorisée par celle-ci, puis finalement être fascinée, au point d'en tomber amoureuse et de potentiellement réussir à la sauver. Enfin voilà, cette histoire de rédemption, elle a forcément une parabole qui est très intéressante parce que, peu importe l'époque dans laquelle on l'adapte, ça fonctionne toujours autant. Ce que je trouve intéressant, c'est que Mamou Soda choisit vraiment d'en prendre une partie qui est... Plutôt simple pour réellement se l'approprier et derrière construire un background et construire surtout des personnages qui sont assez fascinants sur pas mal d'aspects. Je vais pas trop entrer dans les détails pour le moment, je vous en parlerai un petit peu plus dans la partie scénario, mais concrètement, je trouve que le film arrive à être bien plus que simplement ce qu'on pourrait résumer à une énième histoire d'amour entre une belle jeune femme et une bête absolument immonde. Et c'est ça qui est très fort avec Mamoru Soda c'est qu'il arrive encore une fois à surprendre le spectateur en allant beaucoup plus loin que les prémices de ce qui semblerait être une histoire prenante ou une histoire vaguement intéressante. Et il livre ici réellement un récit que je trouve assez génial par de nombreux aspects. Bon, clairement, c'est pas son film le plus créatif en termes de narration et en termes d'histoire. Visuellement, encore une fois, c'est impressionnant. Le film est une batterie constante de réinvention de style graphique qui allie 2D et 3D avec une telle générosité, une telle créativité qu'on ne peut que être fasciné devant ça et après oui on pourra toujours reprocher quelques petits trucs à l'écriture notamment une propension à vouloir tellement s'attarder sur des détails qui prennent du sens lorsqu'on arrive à la fin mais que sur l'instant on se dit euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ça qu'on pourra se dire c'est un petit peu long et tout de même 2 h une pour ce que ça a raconté il est vrai que c'est un poil long mais derrière, le film est tellement généreux dans ce qu'il a envie de nous proposer, dans ce qu'il a envie de nous offrir en termes de narration, qu'on ne peut pas rester insensible à tout ça, et on ne peut pas surtout rester insensible à la maîtrise avec laquelle Osoda arrive à embarquer le spectateur dans cette aventure. Au cœur de l'animation japonaise, de nombreux auteurs se sont imposés, par des visions singulières et non moins transcendantes, de cette application d'un art visuel qui fonctionne de plus en plus auprès du grand public, jusqu'à réussir à conquérir dans des lieux où celle-ci était parfois vue d'un mauvais œil, comme à Cannes par exemple. Mamoru Osoda est clairement l'un de ses auteurs qui a su transcender les barrières de cet art pour réussir à conquérir l'Occident, et son nouveau long métrage, s'il n'est pas son plus subtil ni son plus fin en termes d'histoire, parvient tout de même magnifiquement à nous emporter dans un torrent d'émotions époustouflant et magique qui passionne et emporte avec une fougue rare un récit que l'on connaît par cœur, mais qu'il réinvente. En termes d'écriture, Mamoru Osoda, encore une fois, propose une écriture qui a... Tellement de niveaux de lecture que chacun peut s'approprier littéralement cette histoire. Bien évidemment, sur le papier, c'est avant tout une histoire de la Belle et la Bête, version Mamoru Soda. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il y a tellement de petites histoires au sein de ce récit, il y a tellement de possibilités de compréhension et d'interprétation qu'on ne peut pas uniquement se dire « c'est une histoire qui va de A à Z ». C'est une histoire qui passe par tellement de stades. enfin je veux dire, on commence, c'est le récit d'une jeune femme qui a perdu sa mère étant petite et qui n'a jamais réussi à s'en relever. À tel point qu'elle s'est mise dans une petite bulle, qu'elle a choisi de ne pas en sortir et qu'au travers de cette application, elle trouve potentiellement un moyen d'à nouveau trouver une certaine forme de liberté et de moyens d'assumer finalement sa personnalité face aux autres dont elle a terriblement peur. Ça peut être ça, mais ça peut être également l'histoire de cette jeune femme qui fait la rencontre d'une créature qui du coup la fascine parce qu'elle y voit de la laideur, mais également de la beauté. Ça, c'est la partie La Belle et la Bête. Et puis, il y a un autre degré de lecture que je n'ai pas envie de vous spoiler, parce que pour le coup, ce serait vraiment vous gâcher une dernière partie de film qui est assez géniale, quoique très tragique, mais qui donne une toute autre perspective, finalement, à cette aventure. Et c'est ça, je pense, le grand brio qu'a Osoda dans la manière avec laquelle il construit ses récits. Si ces récits peuvent sembler très linéaires sur le papier, quand on voit une bande-annonce ou quand on voit les prémices du pitch, rapidement on se rend compte encore une fois qu'il est capable de constamment réussir à pousser les barrières qui peuvent limiter son récit pour s'étendre et proposer quelque chose d'encore plus fort. Et ici... C'est exactement ce qui se passe et je trouve que c'est brillant à voir. Osoda parvient à remarquablement porter cette histoire et à lui donner un nouveau sens, en se servant avec brio des réseaux sociaux et de l'image numérique de l'individu pour porter un récit qui ne parle plus simplement de l'aideur physique, mais de ce que celle-ci peut avoir de pire une fois qu'elle est matérialisée sur la toile. Récit aussi féerique que finalement dramatique dans sa deuxième moitié, le scénariste japonais parvient à tirer de l'aventure de cette jeune femme une série de possibilités d'interprétation dramatique et narrative qui permet au spectateur de ne pas avoir simplement une seule lecture de cette aventure, mais de se l'approprier pour y trouver son compte. En termes de mise en scène, Mamoru Soda est un cinéaste qui a toujours aimé repousser les possibilités du visuel. Et si ses précédents films étaient déjà une belle démonstration de ça, alliant souvent des styles qui vont du côté très minimaliste, de Mirai par exemple, jusqu'à euh, cette espèce de concept art constant et qui passe son temps à se réinventer qui était le garçon et la bête, et bien là on comprend à quel point Mamoru Soda c'est quelqu'un qui aime donner aux spectateurs une nouvelle forme de regard sur le cinéma d'animation. Et ici, visuellement, le film est hallucinant. Il y a vraiment des scènes où on est en train de se dire qu'en termes de conception artistique et en termes de créativité, ça a dû être réellement un calvaire de concevoir son métrage parce que visuellement le film cherche tellement à être une espèce de, de, de remodelage complet de la manière avec laquelle on peut jouer avec la 2d et la 3d qu'il y a des moments où on se demande comment un plan comme celui-là a pu être conçu l'ouverture du film est démentielle elle plonge tout de suite dans l'ambiance et on sait exactement dans quelle direction va aller le cinéaste et rapidement on voit plein d'effets de style qui se mêlent à tout ça et on se dit mais bah attends comment ils ont pu se faire ce plan parce que c'est un plan en 3D mais le personnage est quand même en 2D et il y a plein de petits trucs comme ça et où on se dit que constamment Osoda a envie d'être généreux avec le spectateur. Bon certes c'est au détriment d'un rythme qui est terriblement hasardeux dans le sens où on a un peu l'impression que le film est tellement segmenté en deux grosses parties qu'on a l'impression que faire la jonction entre les deux est un calvaire. Pour vous donner un ordre d'idée je pense que les 50 premières minutes du, du film sont très bonnes et les 50 dernières minutes aussi. Mais ça fait qu'au milieu, il y a 20 minutes où réellement, je trouve, le film se perd. Et le rythme de ces 20 minutes est complètement aux fraises. On ne sait plus du tout où on doit se retrouver, on est complètement perdu dans nos repères. On se dit qu'on voit dans quelle direction on a envie d'aller l'histoire, mais on se dit que c'est tellement hasardeux qu'on ne sait pas trop ce que ça fait là. Et certes, ça permet d'approfondir le background de certains protagonistes secondaires, mais je trouve pas que ça leur donne assez d'impact pour être complètement marquant. C'est mon gros point noir sur ce film, parce que derrière, c'est juste hallucinant à regarder. En accouplant une nouvelle fois avec merveille cette imagerie mélangeant avec élégance 2D et 3D, le cinéaste japonais donne lieu à une œuvre qui parvient, avec un brio dont seul lui semble avoir le secret, à nous emporter de bout en bout d'un moment de cinéma purement et simplement magnifique et visuellement imposant. Osoda emporte son imagerie vers des firmaments, au détriment peut-être d'un rythme qui donne l'impression d'un peu trop s'étendre et donc, en un sens, de nous perdre un peu au fil de son avancée. Mais tout de même, on ne peut pour autant s'empêcher de ressentir une émotion subtilement et magnifiquement distillée par un auteur qui sait comment mettre les sentiments, au premier plan en termes de doublage, je serai simple tous les acteurs de doublage en version originale sont excellents. Je trouve que Ryo Narita, euh, Shotan Sometani, euh, Tina Tamashiro, ainsi que Ikura euh, et Ryoko Moriyama. Ils tous sont vraiment bons, je veux dire, ils arrivent tous à porter leur personnage avec une telle élégance, avec une telle finesse, avec une telle justesse d'esprit Que ça arrive à donner encore plus d'impact à tout ce qui se passe à l'écran, c'est juste généreux Et en plus, si vous allez voir un petit peu, vous reconnaîtrez les têtes de ces différents acteurs qui sont des têtes très connues Dont certains qu'on a beaucoup connus au tout début des années 2000 Mais en tout cas, ce sont des acteurs qui vraiment portent très très bien leur personnage Et on retient surtout, bien sûr, l'actrice qui est Campbell, qui est extraordinaire qui livre une prestation vocale absolument folle. Elle porte à merveille le personnage que ce soit dans la partie chant ou dans la partie plus classique. La jeune Kao Nakamura est magnifique dans le rôle de Belle. Celle-ci parvenant par sa voix douce et délicate à totalement emporter le récit et à donner à son personnage toute l'émotion nécessaire pour nous attacher à celle-ci. Au bout du compte, Belle est une nouvelle démonstration que Mamoru Osoda est un immense metteur en scène d'animation et qu'il sait surtout totalement maîtriser ce style de cinéma pour arriver à prendre des histoires très classiques qu'on connaît tous par cœur leur donner une nouvelle dimension, une nouvelle forme, une nouvelle force d'impact. Et ici c'est exactement ce qui se passe. La Belle et la Bête version Mamoru Soda, c'est un grand moment de cinéma, certes qui n'arrive pas forcément à porter toutes ses promesses et qui a un gros problème de 20 minutes de blanc en plein milieu du film qui peuvent réellement perdre le spectateur. Mais derrière tout ça, Belle de Mamoru Soda, c'est vraiment beau, c'est vraiment fort, c'est vraiment émouvant. Et je vous jure que vous allez être surpris en voyant ce film parce que vu la direction dans laquelle il va, ça n'est jamais jamais balisé. Loin de là. A plus.